Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, euh, en 2017 j'ai fait 5 mois aux Etats-Unis euh, en tant qu'étudiante d'échange dans un lycée. Dans cette vidéo je vais vous récapituler toute mon expérience de A à Z. Donc tout d'abord, moi j'ai décidé de partir euh, début mai et c'est une date extrêmement tardive pour euh, commencer à réfléchir à son idée de programme aux Etats-Unis. Mais ça n'a jamais vraiment étonné qui que ce soit dans ma famille parce que c'est toujours quelque chose que j'avais voulu faire, donc en fait ça a vraiment étonné personne. C'est juste que j'étais très jeune et, euh, et c'est vrai que 14 ans c'est très jeune pour partir à l'étranger. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé tout de suite à mes parents et on a décidé de chercher un programme qui m'autorisera à partir parce que voilà, à 14 ans, il n'y a pas tout le monde qui laisse partir dans les agences, etc. Parce que c'est la première année de lycée aux États-Unis, enfin, c'est assez flou en fait, personne vraiment le fait à 14 ans et donc, du coup, c'était très compliqué de trouver une agence qui me laisse partir. Au final on a fini par trouver assez rapidement KM et je suis partie avec l'agence qui s'appelle ISPA. Ils ont été vraiment très très très gentils, très à l'écoute et ça s'est vraiment très bien passé. Du coup au mois de mai j'ai fait euh, pas mal de paperasse, on a organisé tout ça et on a rencontré l'agence aussi qui était basée sur euh, Aix-en-Provence il me semble. Du coup comme j'habite à Grenoble, bon voilà c'est assez proche, on a fait l'aller-retour à Aix-en-Provence pour faire une réunion d'information. Un test d'anglais aussi qui m'autoriserait ou non à partir parce qu'il faut quand même avoir un minimum de base. On y va pour apprendre l'anglais, ça c'est sûr, mais il faut avoir un minimum de base pour réussir à se faire comprendre un petit peu quand même. À la suite de ça, on a encore fait de la paperasse, on a parlé avec eux, etc. On a organisé tout le truc. Et au mois de juin, moi euh, j'avais prévu déjà un mois de vacances en fait, du 15 juin au 12 juillet il me semble et donc en fait pendant tout ce mois là j'allais être bah, absente et j'étais déjà aux états unis et au Canada en fait pendant un mois mais en vacances dans ma famille à moi et ce serait pas du tout ce que je ferais ensuite pendant l'échange Sauf que du coup, j'étais pas du tout chez moi et, euh, et c'était très compliqué de gérer à distance mon, mon futur programme parce qu'il fallait dans tout ça que je fasse mon visa, que je complète plein de trucs, que je fasse encore des tests, des réunions, des trucs et c'était vraiment le bazar parce que j'étais pas chez moi. Quand j'étais au Canada, euh, j'ai eu la date du départ et je partais le 29 juillet. Donc en fait en rentrant le 12 juillet en France et en repartant le 29 j'avais vraiment ça de temps pour faire mon visa, faire les derniers trucs que je vais faire, enfin, voilà j'avais plein de trucs à faire encore et ça faisait une date très très courte pour voir ma famille aussi. Donc ensuite je suis rentrée en France après mon voyage au Canada et là euh, il fallait que je fasse le visa. Et le visa c'est vraiment un bordel, vous n'avez pas idée parce qu'il faut monter à l'ambassade qui est à Paris pour faire votre, votre visa. Et donc moi je vais à Paris avec ma mère, j'arrive à l'ambassade, j'avais mon rendez-vous machin et je donne mes papiers et là ils nous disent non il manque euh, il manque un numéro on peut pas faire votre visa donc du coup la panique à bord parce que j'aurais jamais pu partir le 29 juillet euh, à la vitesse où ça allait quoi c'était juste pas possible du coup après j'ai plus ce qu'on a fait on a renvoyé mes bons numéros ou un truc comme ça et une fois que ça c'était fait euh, il fallait attendre mon passeport en fait c'est tout ce qui me manquait c'était mon passeport entre temps j'avais eu euh, l'affectation de mon lycée de ma famille d'accueil de ma coordinatrice voilà j'étais en contact un petit peu avec tout le monde et euh, il me manquait plus que plus que mon passeport en fait pour pouvoir partir. Donc ça c'était vraiment très très long d'attendre parce qu'on savait pas du coup si je pouvais partir le 29 juillet ou pas, on savait pas quand est-ce que j'aurais pu partir en fait. Au final le 29 juillet c'était mort de chez mort, clairement est... c'était impossible. On a dû changer mes vols deux trois fois je crois parce qu'à chaque fois on mettait une date et ça arrivait pas etc. Au final je suis partie euh, la première semaine d'août je crois ou la deuxième mais enfin dans ces eaux là et pile à temps pour prendre les cours une semaine, avec une semaine de retard en fait voilà je suis arrivée au lycée là-bas avec une semaine de retard donc du coup pour ceux que ça intéresse j'ai été dans un petit lycée aux états unis donc vraiment tout petit lycée et euh, en plein milieu de l'Arizona donc c'est le désert euh, il fait très chaud c'était assez particulier comme ambiance parce que c'était très mexicain donc moi, moi ça me dérangeait pas mais voilà pour ceux que ça intéresse de partir aux états unis et que vous êtes un peu en choix d'état l'Arizona le... c'est très très mexicain du coup je suis partie, j'ai pris mes vols, j'avais trois vols il me semble, et euh, tout s'est bien passé. Donc du coup j'arrive là-bas, il n'y avait pas ma famille d'accueil à l'aéroport, ils étaient en retard. Euh, du coup j'ai juste attendu qu'ils arrivent, mais c'était pas super cool, on s'attend toujours à une grande arrivée machin. Mais bon après ils étaient en route en fait, ils étaient juste en retard quoi. Et euh, ils m'ont récupéré, et donc là j'ai découvert la maison, tous les membres de la famille, c'était une très très grande famille. Il faut savoir que qu'aux états unis il y a un système qui s'appelle foster care. Et en gros, euh, c'est euh, les enfants qui sont placés en famille d'accueil parce que leurs euh, leur, leur parents ne peuvent pas s'occuper d'eux, etc., etc. Et donc cette famille d'accueil-là avait déjà beaucoup d'enfants euh, du système en fait, et euh, plus leurs enfants à eux, plus voilà, c'était un gros bazar, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde. Et, euh, et moi j'avais du mal à m'adapter dans une famille comme ça où c'était très nombreux où il y avait du bruit tout le temps, j'avais vraiment vraiment beaucoup de mal. Donc ensuite euh, j'ai fait ma rentrée au lycée, donc juste avant j'étais allée faire mes courses de fourniture, tout ça, j'avais déjà rencontré la principale et donc ensuite j'ai fait ma rentrée donc une semaine plus tard et là ça s'était trop trop bien passé, j'ai adoré. Euh, j'étais dans un, dans un cours et j'étais vraiment toute seule paumée, enfin ça se passe pas du tout comme en France et du coup j'étais perdue de chez perdue et donc là la prof me présente aux élèves hyper gentiment et à l'intercours j'ai eu 3-4 élèves qui sont tout de suite venus me voir, me dire bonjour, se présenter et ça s'est super bien passé quoi et je m'entendais bien avec tout le monde et vraiment, c'était un, un super établissement et j'étais vraiment euh, ravie de ravir la vie. Ensuite, dans ma famille, c'était toujours assez chaotique. Au bout de trois semaines, un mois, vraiment, c'était très très compliqué. Et donc, j'en avais déjà parlé à ma coordinatrice, qui est un amour avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Ça s'est vraiment très très bien passé entre ma coordinatrice et moi. Du coup, je lui tout de suite parlé de mon problème, quoi. C'était vraiment compliqué et elle m'a trouvé une nouvelle famille d'accueil et, euh, et depuis c'était vraiment cool c'est des gens euh, qui avaient un petit enfant en bas âge mais moi ça me dérangeait pas parce que j'aime beaucoup le calme donc du coup ça m'allait très bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants qui couraient de partout machin j'ai déménagé chez eux il faut aussi savoir que dans ma première famille d'accueil j'avais une étudiante d'échange qui était brésilienne avec qui on s'est super bien entendu, vraiment encore aujourd'hui, c'est une de mes très chères amies et on se parle encore, encore souvent. Et voilà, et c'était assez. Ça brisait le cœur de devoir partir d'une famille où ça se passait pas très bien avec tout le monde, mais qu'avec cette étudiante d'échange là, ça se passait vraiment bien. Et en plus, comme on était toutes les deux étudiantes d'échange, c'est vrai que ça resserre les liens encore plus et on se sent beaucoup moins seul. Mais elle avait le même problème que moi dans la famille, c'est juste qu'elle n'a elle pas osé en sortir. Moi je voulais passer vraiment la meilleure expérience possible et donc je suis partie. Du coup j'arrive dans ma nouvelle famille d'accueil et là j'étais avec un étudiant d'échange qui était brésilien lui aussi. Mais là pour le coup on n'avait pas vraiment de lien très fort, on se parlait à peine. Mais ma nouvelle famille c'était vraiment des amours, on s'entendait très très bien et tout allait très bien. Et du coup mon échange a continué comme ça. Euh, je me concentrais sur les cours parce que c'était vraiment très important pour moi de faire une scolarité normale sans souci Mais c'était pour le coup très facile pour moi et j'avais des meilleures notes là-bas que j'ai des notes ici quoi donc ça c'est incroyable mais bon du coup ça m'a permis de faire pas mal de voyages pendant le, le séjour j'ai fait Las Vegas deux fois je suis allée à New York avec mes parents biologiques en fait parce que biologique je suis pas adoptée mais je suis allée à New York avec mes parents euh, bah, français comme mes vrais parents et en fait ce qui se passait c'est que moi j'avais euh... Une, une semaine de vacances en, en automne et en France bah, on en a deux et donc heureusement cette semaine à moi correspondait à une de leurs deux, deux semaines à eux et donc on a pu se croiser à New York en fait on a fait une semaine tous les quatre ensemble à New York et c'était super sympa et ensuite à New York j'ai enchaîné sur Seattle à Seattle Washington donc et j'ai fait là-bas 3-4 jours dans la famille de ma famille d'accueil en fait donc dans les grands parents tout ça et c'était super sympa parce que moi j'adore voir les différents états des unis et c'est vrai que Seattle c'était vraiment un état enfin Washington c'est un état que j'ai adoré c'était vraiment super sympa du coup voilà j'ai fait pas mal de voyages internes à mon échange et j'ai vraiment adoré adoré adoré voir tout ça mon anglais là bas il s'est amélioré mais de façon euh incroyable vraiment, enfin, c'est à dire que moi je suis déjà bilingue de base parce que je, je suis franco-italienne donc du coup je parle déjà les deux langues et c'est vrai que quand on parle déjà deux langues c'est plus facile d'en apprendre une troisième mais bon l'anglais moi c'est pas du tout une langue que je parle chez moi, enfin pas du tout et j'ai toujours adoré ça j'ai toujours regardé des séries en anglais, toujours écouté des chansons, enfin voilà c'est quelque chose que j'ai toujours adoré et du coup la base est venu très naturellement pour moi et j'ai jamais eu un accent extrêmement fort j'ai toujours réussi à m'en sortir assez bien en anglais. Là-bas, voilà, l'anglais m'est venu très naturellement et au bout de deux mois, je le parlais vraiment pas mal. Et alors qu'il y en a pour qui il faut vraiment un an pour que ça vienne. Moi, l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui est très naturel. Je saurais pas vous l'expliquer. J'ai pas fait vraiment d'efforts pour l'apprendre. C'est vraiment une langue très naturelle pour moi, bien loin de l'allemand où j'ai carrément arrêté. quoi. Donc voilà, euh, mon échange, ça s'est vraiment très, très, très bien passé dans l'ensemble. C'était une expérience vraiment géniale. Si jamais vous y réfléchissez, c'est assez difficile d'être loin de chez soi pendant une longue période de temps. Moi, c'était que 5 mois, mais un an, c'est vrai que ça peut paraître très long. Mais c'est vraiment une expérience que vous ne regretterez pas. Si je pouvais refaire comme ça, je repartirais directement. Je sais pas si je referais les Etats-Unis, je pense que je ferais plutôt l'Australie ou d'autres pays pour voir autre chose parce que voilà les états unis maintenant je connais, mais euh, c'est vrai que c'était une expérience que j'ai adorée vraiment c'était incroyable. Donc pour moi mon rêve c'était les états unis après si vous hésitez entre Canada et états unis je vous conseillerais plus le Canada parce qu'au Canada on vit quand même mieux qu'aux états unis euh, La partie anglophone parce que bah, francophone ça ne sert un petit peu à rien de partir pour apprendre l'anglais dans une partie francophone. Pour moi, l'objectif d'un échange à l'étranger pour apprendre l'anglais, c'est vraiment de ne parler plus que anglais, de ne plus avoir en fait de discussions en français. Pour moi, c'était très important. Et bah, d'ailleurs, ça m'a pas du tout manqué de parler français. Mais euh, voilà, après, c'est votre choix. Mais à vous conseiller, je vous conseillerais de partir vraiment quelque part où vous ne parlerez pas français. Ensuite, mon, mon retour en France, c'était un peu chaotique. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer parce que tout mon échange s'était tellement bien passé que rentrer ça a été très compliqué j'avais vraiment aucune envie de rentrer et j'avais envie de revoir ma famille mais c'était tout donc du coup c'est vrai que retourner au collège en France après avoir vécu un truc aussi énorme quoi c'était un peu compliqué pour moi mais bon je me suis remise dans le système, j'ai réappris à, à fonctionner comme on fonctionne ici parce que voilà il y a des fonctions de travailler qui sont extrêmement différentes et scolairement c'était pas du tout pareil en fait du coup rentrer en France après une expérience comme ça c'était très compliqué pour moi surtout en plein milieu d'année euh, au final j'ai réussi, j'ai passé mon brevet tout ça et ça s'est très bien passé donc voilà pour moi faire un échange ça a été la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie vraiment ça m'a vraiment inspiré pour plus tard aussi je sais que maintenant j'ai envie de faire la grande majorité de mes études à l'étranger j'ai pas peur de partir et, euh, et c'est quelque chose qui pour moi est très riche il y a une chose que vous me demandez souvent sur les échanges aussi, c'est le prix. Euh, moi c'était un programme qui était assez cher parce que bah, voilà, j'avais 14 ans donc déjà il fallait trouver un truc spécifique pour ça. Et en plus voilà, il y avait plein de trucs qui rentraient en compte donc j'ai payé assez cher. Cependant il y a des trucs comme le Rotary, je sais, qui est très bien et qui coûte beaucoup moins cher. Vous payez que les billets d'avion et les frais de scolarité je crois. Donc en fait ça coûte beaucoup moins cher. Il y a vraiment toujours des alternatives et des moyens de trouver des, des voyages, des échanges qui soient moins chers que le prix de base. Donc moi comme trois grands trucs d'échange dont j'ai entendu parler, il y a le Rotary, ça c'est le moins cher il me semble, ensuite il y a EF et il y a euh, ISPA. Il y en a plein d'autres, Ça après je ne pourrais pas tous vous les dire, etc. Moi je connais vraiment bien que ISPA parce que je suis partie avec eux, mais il y a plein d'autres choses et je pense que vous trouverez forcément ce qui vous convient. Sur ce j'espère avoir répondu à toutes vos questions, mais si c'est pas le cas n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé, j'espère que je vous aurai un petit peu inspiré pour partir à l'étranger, etc. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo.